On a de l'armure avec Elise et on a un perso qui est pas mal. On a un perso qui est pas mal avec de l'armure. Isera, c'est aussi intéressant. Ah, oh, j'aime bien Elise quand même. J'aime bien Elise. Euh, tu as déjà pensé à donner des leçons particulières d'Earthstone Des cours en fait. Du coaching, c'est ça euh, Ça m'est déjà arrivé. Oui, avant, je faisais ça. Au tout début de mon activité, ça me permettait d'avoir un complément de salaire. Magie sur les de euh, ah c'est intéressant, ça je pense. Donc je ouais, je faisais des, du coaching au début. Euh, avant que je stream en fait. Enfin avant que, je, que, je, que le stream et YouTube soient mon, mon activité. Et là maintenant j'ai malheureusement plus le temps de faire ça. C'est un truc qui s'est pas mal euh, de, de, de, développé, on hein, n'empêche. Hein. Le, le coaching sur, euh, sur les, les jeux, enfin, les jeux de cartes en tout cas. Merci Bestress pour le soutien. Merci à toi. Merci beaucoup. Bon bah hop, hein, l'idée c'était de trouver. Euh trouver une créa on va malheureusement up quoique c'est dur à dire on va up mais l'idée c'était d'en trouver un autre et on partait sur une, une curve assez lente et avec beaucoup de tempo J'avoue que je paierais bien une journée avec toi, le plaisir d'être en ta compagnie tout en progressant au jeu, win-win situation. Bah, c'est ce qui est intéressant dans le coaching. Et euh ouais, bon, oh, j'ai eu de la chance. Je pensais que j'allais perdre. Et ouais, c'est comme je te dis, c'est vraiment une question de temps. Oh, j'aime bien ça quand même. Hein. Ah, je crois que ça s'achète ces deux petits loups. Hein. C'est quand même vraiment une super combinaison. En plus, c'est des cartes qui sont bonnes à manger. Ouais, j'aime bien l'idée. Bon, ça aurait été mieux ça, mais ça reste cool. 3-7, 3-2, c'est de la bonne tempo. Prochain tour, je peux faire 5 plus 1 si la taverne ne, ne me plaît pas. Mais ouais, après, une journée, c'est beaucoup. Mais mais, euh... bah le truc, c'est que maintenant, vu que j'ai la chaîne YouTube plus la chaîne Twitch. Enfin, je dis maintenant depuis 17 ans maintenant. <rire> depuis ouais, plus de 6 ans. 7 ans peut-être. Euh... Euh, le truc c'est que mes... les matins je fais mes vidéos en fait. Mon planning est assez simple, hein. euh... le matin jusqu'à 14h je fais mes vidéos. Enfin, jusqu'à 13h parce que euh, je mange à 13h. Et de 14h à 20 ou enfin en général 20h, je fais mes... mes streams. Donc du lundi au vendredi. Parfois je peux streamer le week-end mais ça va dépendre d'événements particuliers. Et le truc c'est que dans ce planning là j'ai pas la... le temps de faire du, du coaching. Et tous les streamers Hearthstone ont plus ou moins fait du coaching à un moment. Alors... Hors volée. Hors volée, c'est intéressant. Après, il faut jouer des bêtes ou des dragons. Ça, c'est pas mal. Mais il faut invoquer des serviteurs, c'est pas évident. faut déclencher des râles d'agonie. Jouer 8 bêtes ou dragons. Ouais, c'est peut-être un très compliqué, hein. C'est dur à dire. Bête ou dragon En vrai, ça se fait. Hein. Sachant qu'on va, on peut peut-être essayer de partir sur un archétype euh, Antelooper, dragon avec Ara. Vous voyez On tente en voler. Ce sera lent, mais ce sera cool. Et évidemment, on prend le dragon. On va regarder où il en est. Oh, on va le jouer. 1 sur 8. Tu revois les anciens de Géo On te pose la, que la question Ouais, on me pose souvent la question. Euh, certains, pas tous. Euh, Kun, par exemple. Kun Loélo. Après, on habite tous dans des villes différentes, donc on se voit pas forcément, mais, euh... mais euh, on a gardé contact, ouais. Merci Architect Web. Après, il y en a plus beaucoup, que je suis le seul, je crois, qui joue encore Hearthstone avec Kun. Donc les autres aussi, quand quand, il, quand tes potes jouent à d'autres jeux, bah parfois tu peux... Tu les vois un petit peu moins, ou tu En tout cas, tu les vois pas pour le jeu, quoi. Salut Anatole. Merci beaucoup Architecte Web. Merci infiniment. Rien. Ça arrive même meilleur. Bah écoutez, dragon hein. Dragon. On est à 2 sur 8. Et dans la 3, il y a quand même euh, Ara qui va Sous nous intéresser, qui va fonctionner avec la quête. Il y a tous les dragons, donc c'est quand même assez intéressant. On a des spots de tempo, des spots de création. Et tout ça, ça se met, ça se lit bien pour le moment. Euh, merci, Landfest. Merci pour le don, c'est gentil. Bon live à tous et à lundi, fichou. Non, à dimanche. C'est dimanche mon anniversaire. Bah, à lundi, quoi. À bientôt. Euh, merci, Jaina60. Cadeau, je ne suis pas venu depuis très longtemps. Ravi que tu continues. Ah euh, bah, j'ai pas prévu d'arrêter. Tant que je peux faire mon travail, je le fais. Après, ça dépend pas que de moi. Moi, je fais tout pour continuer, mais après, ça dépend des gens qui me suivent et. Aussi de leur euh, soutien euh, financier hein, en somme. Euh, merci Jaina, Merci pour ton, pour ton abonnement. Et merci à Dragna également pour le Prime. Merci beaucoup. Super gentil. Il est temps de vous une On est devant. Plutôt une bonne bonne chose. Elle a eu un beau petit board. N'empêche, hein. il, il a eu des, des belles cartes sur son pouvoir. Hein. Franchement Peggy euh, avec le 4 4 là, avec le Légion Overseer, c'est gros. Hein. Bon, ça marche pas avec la quête mais <rire> c'est quand même pas mal. Oh. On triple dans, plutôt dans la taverne 5 non Je pense hein. Je pense qu'on va plutôt tripler dans la taverne 5 parce qu'on peut récupérer massacreuse qui serait pas si mal. Donc on fait ça. Ah ouais mais faut faire double vente. Bah remarque on peut virer les, les embrouilleurs. Après on peut juste acheter ça pouvoir mais. Ou alors on vire les dragons. Hein. Pouvoir Franchement je... Il est à 24 lui Il a pas mal rush Je pense qu'il faut pas trop avoir peur Je prends le Hara Par contre je vais pas le jouer lui Parce que lui il va proc dans les 9 PV de ce gars Enfin plutôt que dans les 3 PV de lui Je pense que ça a plus de sens En fait j'améliore mon board en jouant pas l'entour looper je crois Salut Ayos, ce premier Hello hello j'espère que tu vas bien Ça passe. Oh, il est pas mal lui. Hein avec son petit lardeur 6-12. Il a eu la 6-12 sur son pouvoir. Et il chope lardeur avec le PR. Ça peut être un client euh, pour plus tard. Hein euh, intéressant. Oh Ça c'est gros. Mais ça c'est vraiment pas mal dans la compo. Dans la compo avec euh, Ara en tourlooper et on a vraiment une carte qui scale. L'idée c'est d'avoir vraiment cette toolbox. Avec euh, Baron, Ara, Antelopeur. Et à côté de ça, d'avoir un maximum de créatures euh, grosses. C'est pour ça que Massacreuse est intéressant. Mais Mitrax l'est également. C'est cool de revoir Mitrax. En tout cas, c'est chouette. Euh, après, l'ardeur, c'est une vraie carte de création. Je vais prendre Mitrax. La question, c'est est-ce qu'on gèle le Veilleur Veilleur il va marche avec la quête et il donne... Euh... Je crois qu'on va geler euh... Veilleur. Il marche avec la quête et il fonctionne euh... avec le Tarek Goza aussi. Donc ouais je pense c'est ok de faire ça. On prend mieux Snap grâce à toi, merci pour ce que tu fais. Ben, merci à toi de regarder mon compte. merci beaucoup. Ça veut dire quoi quand tu dis mono bleu ou mono rouge dans tes vidéos euh, C'est par rapport aux runes. En fait, je, je me dis, je pourrais dire rune de sang, rune impie et rune de givre, hein, c'est ça. Le problème, c'est que je pense qu'il y aurait beaucoup de joueurs qui ne connaissent pas spécialement WoW, qui ne comprendraient pas. Enfin, bah, Surtout la rune impie. C'est ça, hein, rune verte, c'est rune impie. Hein. Rune de sang, tu te dis c'est rune rouge. Le rune de givre, tu te dis c'est rune bleue, mais rune impie, euh, Donc voilà, je préfère utiliser euh, rune, ver euh, euh, rune verte, rune bleue, rune rouge. Voilà. Bon, certains me font la remarque dans les commentaires, mais que je peux comprendre. Mais je pense que a... la majorité des gens qui jouent à Hearthstone ne connaissent pas WoW spécialement, quoi. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Ok. Ah bien joué. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ce n'est pas le plus fort, mais il donnera tout. Plutôt muroson, non Pour la quête. L'adversaire jouait quoi il avait un hara et il avait des bêtes pour la quête. C'est pas mal, hein? Une bête. Juste ça. Je pourrais faire le pouvoir sur la 4. Après, la 4, il n'y a pas grand chose, hein? Non, je reste comme ça. Je pense que je ferai pouvoir dans la 5 un baron, quelque chose comme ça. Je vais rester comme ça. En fait, je perds pas de pièces. J'affaiblis un peu. Enfin, pas j'affaiblis Mitrax. Mais Mitrax, c'est un peu moins fort. Mais j'aime bien la synergie des deux. Ouais, ça me plaît bien. Vous voyez, on, on, on joue stable, on joue safe. Mais on a quand même une, une idée de ce qu'on va créer. Mais on y va vraiment crescendo. Donc, c'est pas trop mal. Merci Panobelix. Merci beaucoup. <rire> Pas notre droïde Merci à toi Merci pour le soutien C'est super généreux Merci beaucoup Bon ça manque de Tarek Goza hein. Ça manque un peu de Tarek Goza Après à partir du moment où on tient Ça nous va On est à combien Elle a 5 sur 8 Donc 6 Bon, après, je l'ai... Enfin, euh, avoir des serviteurs dorés, ça ne sert pas encore... Euh, gros. Ah, super. Génial. La magie est avec moi, Hop. Donc, on a Horvolé qui va proc sur Ara, qui va proc sur Tarek. Tarek va garder. Euh va garder les. Les, les, les. le, dire. Le côté doré, pardon. Euh, et en espérant que le veilleur chope dessus. C'est pas mal, ça. Ah, on est d'accord, C'est plutôt cool. Hein. En plus, le taunt risque de mourir. La dorure, c'est ça euh, Le taunt risque de mourir, donc ça augmente les probas que l'entourlooper avec sur Tarek. Puis en même temps, on a, on a les petits mitrax qui scale. J'aime bien l'effet. En espérant que ça aille au bout, mais c'est vraiment une jolie compo. Ah, dommage ça. Oh, c'est pas très grave. Ah, non Non <rire> What the fuck <rire> What the fuck Mais non, c'est pas possible. Oh, cette haine il va être gros en vrai. Hein. Dommage qu'on le garde pas. Franchement, ça donne presque envie de le garder. Sérieux, il va être énorme. Franchement, ça donne envie de le garder, le gars. What the fuck. C'est une dinguerie. Je sais pas... Là, ça ne pas le garder, mais c'est trop dommage. Ah, Je l'ai déjà endoré en looper. Je veux pas le passer en doré. Il est énorme. Non, faut le virer. C'est pas... C'est pas logique de le garder, mais c'est dommage. Ok, magie... euh, c'est intéressant. On pourrait up. Parce que là, qu'est-ce qu'on joue Baron. Baron. Oui, Baron, on joue Baron. Donc on va rester. On va même cliquer parce qu'on pourrait avoir. Euh... Ça, on va le virer, c'est sûr. On va acheter l'autre, hein. Deux, c'est bien. Deux, c'est bien. Ça, on prend. C'est des bons boosts. Ça, c'est des bons boosts. Est-ce qu'on vend ça pour acheter quelque chose Je ne crois pas. Je pense que les rôles c'est important à ce moment là, de toute façon on est dans une dans de la recherche. En fait on va chercher les taunts. On va chercher les taunts. Les taunts là-dessus. Enfin pas ça. <rire> les taunts là-dessus. Genre là, là, là. Ou un truc comme ça. Ou sur un des deux, je sais pas trop. Mais euh, l'idée c'est pas de taunter que lui parce que si je prends l'Heroï au début. Mais en même temps on a quand même le taunter parce qu'on veut, veut qu'il meure. Ouais, c'est propre hein Vous voyez en plus j'ai joué vraiment safe en étant à 43 on a les mitrax avec le scaling on a vraiment plein de choses Faut juste un petit baron ce serait pas mal nice pas nice nice pas nice ah dommage À gauche ah zut, zut. Voilà, ça, ça ça va être un board qui va nous poser problème plus tard malheureusement ah on a le baron faudrait des taunts par contre on va pouvoir à 3 pour essayer de choper mitrax massacreuse On peut faire ça. On peut faire ça. Ça dit rien, quoi. Enfin, vous voyez. Il <rire> n'y a pas de suspense. On peut faire ça. Genre, vraiment, on juste... Rester comme ça, un tour un peu... Où on n'est pas très à l'aise... Mais comme ça, on, perd. on a forcément Boubou sur lui. Freeze, Crotal Ouais. On va faire ça. On va... Je pense. Hein. Ou alors on se dit tant pis pour le Boubou et on, on développe euh, Massacreuse. Bon, après, Massacreuse, c'est vraiment parce que c'était gratuit. Je suis pas sûr. C'est bien si je dors Mitrax. Remarque, si je dors Mitrax, j'ai la place. Voilà, ben ça n'a pas tant de sens. Je pense que le Boubou là, il est plus important. On va rester comme ça. Merci euh, Kelscan pour le Prime. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci infiniment. Merci de ton soutien et de ton aide qui est euh, très très importante pour la suite de mon activité. Merci beaucoup. Merci à toi. Ouais, dommage, le Baron serait pas mal là, mais je me vois... Ou alors je vire un Mitrax maintenant et je me dis que je vais pas les garder. Je suis en train de me dire que je vais pas les garder. Ah je sais pas, je sais pas. Ah enfin si je le si, si je si je le tripe c'est incroyable. Hein. Bon en vrai les, les boards comme ça on est censé les gagner parce qu'on a des kilos de PV. Voilà. Et c'est les poisons qui vont nous poser problème. Allez. Non. Non. Non. Ah yeah. Nice. T'aurais même pu rentrer le crotal. Là, non, je pouvais pas. Il fallait virer un... Non, là, ça, ça n'aurait pas fonctionné. Là, il a un board énorme, lui. Hein. S'il perd, il va être frustré. Hein. Il va perdre. Hein. Bah, c'est fou. Hein. Il a un sacré board, hein, vous imaginez Nadina, double Tarek, double Calegos, pardon. Oh il a un board qui est monumental. Le problème, c'est qu'il est à 8. Et, il prend 8 en plus, là, je le, le sniper parfait, là. Oh là là, c'est dur en vrai de finir 5ème avec un board où tu te dis, eh franchement, il y a un top 1 à faire. On va recliquer pour avoir Mitrax. Ok. Un choix tactique intéressant. Théotard, c'est pas si mal, hein. On va Baron et on va Massacreuse ou alors on s'en fout, je crois que Massacreuse on s'en fout, on va garder Théotard, c'est plus gros que Massacreuse. Et par contre je vais taunter Théotard. Ouais Ouais c'est plus gros hein, et en vrai c'est bien, hein. parce que ça il faut leur donner un peu d'attaque sinon ça a pas de sens. Ouais, j'aime l'idée, j'aime hein. ouais, ce que je suis en train de réaliser. Bon, en vrai, euh, on est bloqué. Ouais, j'aime bien ça. <rire> c'est la folie, en vrai. Bon, on est bloqué, mais c'est pas si grave. Ça n'arrête jamais. Hein. Folie. Hein. Oh là là, ça rattaque. C'est la folie. <rire> c'est la folie. C'est la folie dans le studio. Mitrax, c'est l'intrus. Ah, il est gros Mitrax. c'est la 66 de beatdown. Hein. On a besoin d'avoir un peu d'attaque. Hein. Oh là là, c'est sublime! Ah, le problème, c'est que l'autre, avec ses poisons, il va nous battre. Hein. Vous allez voir qu'on va pas faire top 1. Bon, après, c'est pas grave. Hein. C'est le genre de game où même si tu fais pas top 1, t'es content parce que t'as fait un truc trop beau. Et vous voyez, heureusement qu'on est allé blesser un peu le, le gros. Ça, euh... enfin, c'est fou, hein. Elle est belle cette game, hein franchement. Hein. Sublime. Hein. Ah lui il est là, ouais mais lui il est invincible. Ah non mais c'est moi. <rire> J'ai même pas vu, je dis lui il est invincible mais c'est moi Qui est con. Ah non mais c'est lui qui est invincible. Une de plus. La magie est avec moi, -il. il est con le gars. Alors, il y a deux écoles. Il y a... On vend un Mitrax et on fait des trucs. Parce que là, en vrai... Ça, non, ça, ça va partir. Mais ça, ça part à la place d'un... D'une mounted. C'est juste que ça, ça n'a pas beaucoup d'attaques. J'ai pas envie de virer Mitrax maintenant. Ou alors je vire Baron. Non, il faut Mounted. Hein. Les deux partent, non Bah non. Bon. Franchement, Mitrax, il est gros. Hein. Mitrax, il fait, il fait le taf. Hein. Ouais, ouais, là, j'ai bien bloqué son Leroy. C'est standard. Allez, on reprend des PV. Je pense que ça servira malheureusement à rien les PV. à moins que je me, je me bourrine de mounted. Voilà, un peu de PV quand même. Enfin, 1000 PV quoi. La Tarek. Non Pourquoi, Pourquoi Non Oh, cette haine. Ah. Ouais, Nadina peut être pas mal. Mais après, ils ont pas beaucoup d'attaques, mes trucs. Hein. J'ai peur que ce soit vraiment press-drawing dead. Hein. Faut voir, faut voir. Ah, tape à gauche. Ah, C'est pas grave. J'ai gagné un peu de points de vie. C'est hein. pas si mal. C'est beau, en plus, comme board. Hein. Je pense qu'on va jouer une finale, là. Enfin, je le tue. Hein. Jouer la finale. Mais je pense que j'ai, je suis pas loin de 0%. C'est dommage. Il y a ces trucs de poison, là. La magie est avec moi, semble-t-il. Je sais pas, j'ai envie de le garder ça. Et je pense que ça n'a pas de sens. Ou alors on vire eux. Non. Non, parce que si on arrive à pas. En fait, le truc, c'est que si on arrive à passer ces taunts, ces euh, taunts, ces poisons, si on passe ces poisons, on a gagné. Parce que ça, ça tue un peu beaucoup. Ça tue des, des, des trucs puissants. Par contre, il faut passer ces poisons, quoi. C'est ça qui vient juste. Sans hein. doute Baron qui bouge Je pense pas. Je pense pas. On verra, on verra. Ouais, il en a qu'un hein. En vrai, euh, non, enfin deux. Il y en a deux. Bon on a une chance, hein. On n'est pas devant, mais. Ouais, si on passe ces poisons, on va gagner. Ah ouais non c'est bon ça. faut qu'on trouve euh... est-ce qu'un zap serait pas mal non ouais quoi que ça tue tout de suite Nadina euh... peut-être un tourbillon ah c'est pas mal ça c'est un hit qui est intéressant Pas aussi Pas aussi il y a moyen il y a moyen Oh, bien! <rire> J'applaudis mon baron, quoi. Non, mais <rire> j'ai même pas fait... Non, mais bien, bien le baron, là. Bien, bien, bien. Ah, je pense pas que ça. Enfin. Ah, il y a un Leroy. Zut. Leroy, il est, il est pet de couille si je puis dire. Alors, on passera pas. On passera pas. Dynamiteur peut être pas mal en effet. Euh, ouais, dynamiteur. Ça va être compliqué, hein. La Si vous parvenez à rester en tête Ouais bah, il faut tenter des petits trucs hein Ouais il faut tenter des trucs Le problème c'est qu'il a un poison de plus C'est pas mal quand même là faut t... Je... En fait il faut arriver à taunter Tarek Ah dommage Ah ça Pff. Ouais il faut arriver à taunterek et c'est pas mal Moi ah, j'aime bien là ce que j'ai fait, je trouve que c'est intéressant en fait on s'est amélioré Ouais bon après il y a Leroy mais je trouve qu'on s'est amélioré sur le tour C'est juste qu'il faut qu'on trouve euh... Faut qu'on booste un peu notre murloc Et faut qu'on arrive à trouver euh, tunnelier Je pense que ça peut être pas mal Et on va se rapprocher hein. Le problème c'est qu'il est assez haut en PV donc ça va être compliqué Ouais les anacondas sont un peu chiants Il a des jolis, en plus il a Leroy à chaque fois C'est problématique euh... Ouais, let's go, hein? En vrai, le zap est pas si mal, hein? Okay. Zap doré, bim bim. On vire la nadina. On vient rare hein. doré ouais. Il y a ça. Si on part en mode grenouille on peut gagner au bas. <rire> <rire> en vrai, c'est là c'est trop tard, mais je pense que ça pouvait, euh, ça pouvait être... exister comme play. Qui que vous de petit je pense que c'est un truc... Ouais, les grenouilles, c'est moche, mais ça pouvait... En vrai, ça pouvait exister. Je pense, hein. Ouais, vous voyez, on est, un... on, on s'est un peu amélioré. Pas, pas grandiose, mais... En fait, faut que je tape à droite à fond, quoi. Non, mais il a deux Nadina, le gars. Mais je... Bah ouais, mais tu me fais la petite tête de cochon, mais... C'est toi qui es cochon, mon grand. T'as eu deux fois Nadina Ouais vous voyez là c'est un match qu'on est censé gagner pour le coup Là c'est dommage parce qu'on était dans nos 15% Après c'est pas fini hein ah si ah ça manque un poil d'attaque vous voyez sur nos et je suis obligé de les garder sinon je peux pas gagner là Ouais Ça s'est vraiment joué à la Nadina là C'est de... dommage ah, Il a hacké ses Anaconda c'est pas possible là. Normalement il y a des forbans qui pop <rire> Quand nous on les joue il y a des forbans lui, il a pas les forbans. Euh, ok. Je pense que c'est pas mal, héroïne. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. J'ai J'aimerais bien un taunt là-dessus. La question, c'est on vire quoi On vire lui, hein. Le taunt ou le non taunt Ça. Je n'ai pas. Ah, c'est compliqué hein. En fait, je pense que cette game elle était vraiment gagnable. Ouais, le, le problème c'est que les, les... Il, a, il a beaucoup trop de poison. Et en même temps, je pense qu'il fallait jouer grenouille. Il fallait partir en grenouille. On avait déjà un baron, on avait un rat. Franchement, il y avait vraiment moyen. J'ai pas eu la lucidité. Parce que bon voilà, on est aussi en fin de méta et on se fait un peu plus plaisir. On cherche pas non plus le pragmatisme absolu. Mais là, le pragmatisme absolu, ça aurait été sensiblement de. De, de partir en grenouille Je pense qu'on le battait en grenouille On avait En fait on avait déjà l'ossature Il nous manquait que la petite grenouille et Après des petites merdes Et avec la quête Ça aurait été trop fort Et je pense qu'on le bat en fait lui Enfin typiquement C'est une compo Qu'on peut pas battre avec notre compo Mais avec grenouille On peut jouer... on joue 100% contre lui Surtout qu'on avait les PV pour ça Donc voilà Petite erreur Ça aurait été une transition sympa Mais On peut pas trop se le reprocher En fin de méta Je pense Bon ça a bien monté N'empêche hein, hein. C'était sympa hein mais c'était sûr, on allait se polariser. Dommage, dommage. Et ouais, là, si on part grenouille, on joue 100%. Bon, ça sert à rien de se dire ça. Hein. De toute façon, le, la, le reset de cote arrive bientôt, mais... C'est quand même une jolie partie. On était invaincu jusqu'en finale.